D'abord, les éditions Pocket ont repris la totalité du, du, du fond et des livres que je publie depuis 20 ans. J'en suis donc très, très heureux. Et donc, tous mes livres sont republiés au fur et à mesure. Euh, voilà. Et donc, là, ce mois, en ce mois de janvier 2021, c'est La Maison Atlantique et Vivre Vite qui, qui ressortent. La maison atlantique, là pour le coup, c'est aussi un, un huis clos, mais alors en bord de mer, puisque c'est l'histoire d'un père et de son fils qui sont réunis pour un, pour un été dans une maison de vacances, et, et les souvenirs vont refluer, le souvenir de la mère morte va, va, va rejaillir, et avec ce souvenir, les règlements de compte, c'est-à-dire tout ce qui n'a a pas été dit va tout d'un coup jaillir. Donc s'il y a un côté un peu, un peu festin dans cette affaire, euh, voilà, il va falloir solder les comptes d'un passé où rien n'avait été dit et où finalement le fils en, en veut à son père et, et va finalement le, le lui dire et euh, vivre vite c'est une, une biographie romancée de, de james dean euh, voilà parce qu'un personnage qui m'intéresse profondément parce que c'est c'est là aussi ramassé dans un temps très court euh, 24 années une vie absolument insensée, ce, ce gamin de l'indiana euh, un peu binoclard, pas grand mal foutu et qui va devenir une icône d'hollywood euh, et, et, et le livre est raconté du point de vue de ceux qui l'ont connu c'est à dire j'essaie d'imaginer les voix de ceux qui ont traversé sa vie et qui disent alors voilà, on l'a vu arriver, cette espèce d'être foudroyant, angélique, cette étincelle qui, qui, qui brillait, qui jaillissait, qui brûlait et puis qui s'enfuyait. Et, et le livre raconte ça avec un, un, un chapitrage très saccadé parce qu'il fallait trouver justement la vitesse, le mouvement qui ont caractérisé absolument cette vie romanesque la, la, la force de, de, de james dean c'est c'est que sa vie euh, dépasse la fiction c'est qu'on a avec ça quelque chose qu'on n'aurait pas osé inventer donc très heureux que ce livre euh, ressorte chez pocket